Bonjour. Voilà, je me présente. Je suis la grand-mère de Lionel. Voilà, depuis 2008, ma famille et moi-même subissons une, une escroquerie d'un montant de 40 000 euros. Anne Claire, la mère de Lionel Aubert, il cherche à élucider le problème. La famille a été touchée. Et il est bon qu'il cherche. Malheureusement. Les éléments qu'il a trouvés dérangent la police, inconcevable et réel pourtant. Comment se fait-il que la police aille faire monter la pression chez quelqu'un jusqu'à le menacer d'internement Le faire taire de cette façon, ce n'est pas une façon, ce n'est pas le biais, ce n'est pas ainsi ben qu'on obtiendra la vérité. Continue Lionel tes recherches, continue on est là, on ne lâche pas, tu es sous notre sous nos yeux. On te soutient. Merci de continuer.